Un discours assez volontariste, je dois le dire, avec euh, des prises de conscience, avec un hommage, même si elle n'a si pas cité les écologistes quand elle dit qu'elle saluait euh, les visionnaires qui, euh, dès le premier choc pétrolier, avaient compris que le problème avec les énergies fossiles, c'était pas seulement leur prix, mais c'était que structurellement, ils posaient euh, des soucis. Pour l'avenir de la planète ça les écologistes effectivement l'avaient déjà compris euh, dès euh, cette époque et on assiste donc à une sorte de prise de conscience après euh, les quelques mots qu'avait pu dire qu'a pu dire euh, le président macron sur euh, la fin de l'abondance euh, on a l'impression une prise de conscience qui vient le problème c'est que on a l'impression de rester un petit peu euh, au milieu du guet Puisque s'il si y a des mots qui sont mis sur le diagnostic, on a du mal à voir en face les propositions volontaristes pour pouvoir bouger les choses. Quelques propositions quand même, mais moi qui peuvent m'inquiéter, sur l'hydrogène, alors qu'il est qualifié de, à base d'énergie renouvelable. Mais l'hydrogène, ce n'est pas la solution magique pour sortir des fossiles. Et du nucléaire, il faut un vaste plan de sobriété à l'échelle européenne et de développement des énergies renouvelables. Donc il y a des intentions qui sont données, mais encore bien peu d'actes qui suivent. Et puis sur un sujet qui me tient à cœur, celui de la fiscalité juste, Madame Van der Leyen a annoncé que la Commission va prélever une taxe exceptionnelle. Alors ça s'appellera pas une taxe parce qu'on n'a pas le droit de l'appeler comme ça, mais une contribution exceptionnelle sur ce que l'on appelle les super profits du énergétique, notamment des multinationales, des fossiles. Mais ce n'est pas seulement les super profits exceptionnels qu'il faut fiscaliser, c'est l'ensemble des profits qu'il faut socialiser si on veut avoir les moyens de financer la transition dont on a besoin et surtout si on a si on veut avoir les moyens de faire l'accompagnement des plus fragiles dans ce moment de transition douloureux